Bien le bonjour. Alors déjà, je m'excuse par avance pour euh, la lumière et le décor. J'avais prévu de tourner en extérieur pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup trop de vent, donc euh, ce n'était pas possible. Donc maintenant, cette vidéo. Depuis jeudi, il a été assez difficile de passer à côté. Mesdames et Messieurs, nous avons détecté des waves. We Nous it. Voilà, donc c'est officiel. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Donc maintenant c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles déjà Alors la minette qui s'invite dans la vidéo. Donc les ondes gravitationnelles, c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est Donc euh, il aurait fallu que j'aborde la théorie de la relativité et l'espace-temps avant. Bon malheureusement, euh, l'information est tombée... Euh récemment, donc je suis un peu pris de court. Alors je pense que vous avez tous déjà vu cette représentation de l'espace-temps sous forme d'une grande grille plane, une sorte de toile sur laquelle reposent les masses et qui est déformée par la présence de ces masses. Donc cette fameuse grille, c'est la représentation en deux dimensions, d'un espace à quatre dimensions, donc les trois dimensions spatiales et le temps. Alors comme je l'ai dit, cette surface est déformée par la présence de masse, et a fortiori, si ces masses sont très importantes et bougent, la déformation va être d'autant plus importante, et même elle va se propager sur cette surface et créer des sortes de vagues, comme on peut voir quand on jette un caillou dans l'eau. Et l'analogie avec la surface de l'eau ne s'arrête pas là, puisque tout comme sur la surface de l'eau, le déplacement des vagues n'est pas un déplacement de matière, mais un déplacement d'énergie qui va compresser et étirer la surface. En effet, si nous mettons un petit morceau de bois sur de l'eau stagnante, mais qui comporte des vagues, nous allons voir le petit morceau de bois monter et descendre, mais ne pas avancer. Les ondes gravitationnelles sont un déplacement aussi d'énergie dans l'espace-temps, qui va donc comprimer et étirer l'espace et le temps. Alors je vous rassure évidemment, ce sont des déplacements et des compressions qui sont absolument minimes et qui nous sont parfaitement insensibles. Alors maintenant la question qui se pose c'est que si ces ondes nous sont parfaitement imperceptibles, puisque nous sommes dans l'espace-temps, donc quand il bouge nous bougeons avec lui, comment avons-nous pu les détecter Alors déjà c'est un laboratoire américain, le LIGO, qui a mis en évidence ces ondes gravitationnelles, et pour ce faire le fonctionnement est relativement simple, comme le nom du laboratoire l'indique, ils utilisent l'interférométrie pour pouvoir mettre en évidence ces ondes. Alors l'interférométrie, c'est quand nous avons deux ondes qui viennent se superposer. Ces deux ondes peuvent se recouvrir parfaitement, auquel cas on dit qu'elles sont en résonance. Elles peuvent être légèrement décalées, on parle de décalage de phase, ou elles peuvent être exactement inversées, on parle alors d'opposition de phase. Et la superposition ou le décalage de ces deux ondes va résulter en une énergie finale différente de l'énergie initiale. En effet, si les deux ondes sont en opposition de phase, l'énergie globale des deux ondes va s'annuler et au final on n'aura plus rien. C'est d'ailleurs sur ce principe que fonctionnent les casques audio à réduction de bruit. Ils vont envoyer une onde sonore qui va être contraire à l'onde du bruit ambiant. Donc pour en revenir au LIGO, le fonctionnement de l'interférométrie dans ce cas-là, c'est simplement un laser qui est envoyé, qui est divisé en deux et qui est envoyé dans deux tunnels perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, chacun de ces tunnels faisant 4 km de long. Au bout des deux tunnels, des miroirs permettent de renvoyer les deux faisceaux vers le point de départ où ils sont recombinés et un détecteur mesure l'énergie résultante. Cette énergie dépend du déphasage des deux faisceaux et ainsi, si quelque chose a bougé dans le tunnel, les faisceaux ne sont plus en phase et on peut mesurer cette différence d'énergie. Mais alors comment ces ondes gravitationnelles influencent-elles le déphasage de ces rayons laser Mais Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme des vagues, quand elles passent, elles vont comprimer ou étirer l'espace et le temps dans certaines directions. Et ainsi, un des deux tunnels va se retrouver très légèrement plus long que l'autre. Donc le rayon laser va avoir un temps de parcours très légèrement plus long et va se retrouver déphasé avec son homologue lorsqu'ils vont se retrouver à l'endroit du détecteur. Et c'est cette différence de phase qui fait une différence en énergie qu'on peut mesurer, et donc on peut avoir la preuve du passage d'une onde gravitationnelle. Alors évidemment, l'ensemble de ce système doit être extrêmement stable pour se prémunir de toute fausse détection. Sur Terre, on a le problème lié à l'activité sismique ou que sais-je. Donc euh, pour cela, le LIGO dispose de deux installations qui permettent de corréler les mesures et de vérifier que c'est bien le passage d'une onde gravitationnelle. L'idéal est évidemment d'être dans l'espace pour se prémunir de tout ce genre de problème. et C'est d'ailleurs un projet qui est dans les tuyaux de l'Agence Spatiale Européenne avec le programme LISA. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a été détecté en septembre dernier par le LIGO Alors il s'agit de deux trous noirs qui ont fusionné, et vous pouvez imaginer que quand deux masses aussi importantes que deux trous noirs s'entrechoquent se et se fusionnent, ça fait des perturbations gravitationnelles extrêmement importantes, et donc ça a propagé des ondes comme si on avait jeté une énorme pierre dans une mare, donc ça a propagé ces ondes sur tout l'espace pendant 1,3 milliard d'années, puisque c'est la distance à laquelle se trouvent ces deux trous noirs, et donc les ondes nous sont parvenues là en septembre dernier, et elles ont pu être mesurées par le LIGO. Alors pour finir, on a beaucoup entendu dire que cette découverte était aussi importante que le jour où Galilée a tourné une longue vue en direction du ciel et a observé la Lune et Jupiter. Donc pourquoi cette découverte est-elle aussi importante Donc déjà, il faut réaliser que c'est la première fois que nous avons un moyen d'observer directement l'effet des trous noirs et d'observer directement les trous noirs eux-mêmes. En effet, jusqu'à présent, le seul moyen qu'on avait d'observer les trous noirs, bah, c'était simplement par l'influence gravitationnelle qu'ils pouvaient avoir sur les astres autour d'eux. La révolution c'est donc que maintenant nous pouvons observer directement les trous noirs lorsque ceux-ci sont en mouvement et plus simplement l'effet qu'ils peuvent avoir sur leur environnement. C'est un tout nouveau champ de l'astronomie et on peut même pas encore imaginer exactement tout ce qu'on pourra découvrir. Il faut aussi imaginer que les ondes gravitationnelles, contrairement à la lumière ou aux ondes radio, n'ont pas d'obstacles qui peuvent les bloquer, en tout cas pas à notre connaissance pour l'instant. Donc nous allons pouvoir remonter dans le temps bien au-delà de ce que l'observation lumineuse pouvait nous permettre Puisque dans les premiers instants de l'univers, après le Big Bang, l'univers était dit opaque, aucune énergie lumineuse n'était émise. Mais vous pouvez imaginer que la naissance complète d'un univers, euh, ça génère quelques perturbations gravitationnelles. Et donc ces perturbations-là, on devrait être maintenant en mesure de les observer. Alors il va nous falloir améliorer nos détecteurs évidemment, mais euh, c'est un champ de l'astronomie qui s'ouvre à nous. Et puis évidemment, ce n'est pas le moindre des détails, mais c'est une validation supplémentaire de la théorie qu'Einstein a écrite il y a de ça plus d'un siècle, puisque maintenant nous avons la preuve, l'observation directe des trous noirs, et la preuve de l'existence des perturbations qu'ils peuvent engendrer dans l'espace-temps. Voilà, j'espère que je vous ai apporté un petit éclairage sur cette découverte. Je vous avoue que c'est absolument énorme et que j'ai eu beaucoup de mal à savoir par où j'allais l'aborder. J'ai très probablement oublié plein de choses, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je répondrai du mieux que je peux, parce que là, ça dépasse un petit peu mes connaissances et mes compétences scientifiques. Je dois aussi l'avouer. Bon, et bien que j'ai loupé la nouvelle lune de quelques jours, je vous propose de regarder ce qu'il y a de beau à voir pendant ce mois-ci. Alors pour ce mois-ci il n'y a pas vraiment d'événement à noter, ceci dit il y a toujours des choses sympas à regarder dans le ciel, donc ce mois-ci je vous propose de faire un petit tour de quelques amas ouverts assez sympathiques, donc je vous conseille de prendre une bonne paire de jumelles et on va regarder du côté de l'horizon Est. Donc tout d'abord assez facile à retrouver dans la constellation du Cancer, bien au centre du Cancer, nous avons M44 qui est aussi appelé l'amas de la crèche. Ensuite, en levant la tête vers le Zénith, nous pouvons identifier la constellation des Gémeaux qui est facilement reconnaissable avec deux étoiles brillantes servant de tête, Castor et Pollux. Et si vous regardez au niveau d'un des pieds des Gémeaux, vous allez observer M35 qui est un autre amas ouvert. Alors dans cette région-là, il y a plusieurs amas ouverts, mais M35 est le plus facile à identifier. Et en continuant à cheminer vers le Zénith, nous allons trouver la constellation du Cocher, à côté de la constellation du Taureau. Qu'on peut identifier avec l'étoile brillante Capella. Et dans cette constellation, nous allons avoir trois objets de messier, M36, M37 et M38, qui sont trois amas ouverts et qui peuvent être assez sympas à observer aussi. Voilà, j'en termine là pour ce flash. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce qui va bien. N'hésitez pas à commenter et poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour pouvoir suivre la chaîne. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne nuit et de belles observations.